Euh, bonsoir bonjour ici c'est le grand maître spirituel au depuis le bénin et vais me contacter sur le plus 229 90 00 38 40 et si vous êtes en train de voir mes vidéos à l'heure actuelle, c'est simplement je vous don, je vais vous donner une petite explication parce que il a certaines personnes qui, contactent, qui me contactent pour et la présenterie, oh j'aime pas, vous voyez Et peu importe ton pays, peu importe la route, quand tu me contactes, il faut savoir simplement que je fais tout, je maîtrise tout, parce que j'ai le pouvoir, j'ai la magie, j'ai la puissance. Ici c'est un retour, c'est un retour affectif. Et si je fais en intervalle de trois jours, la personne va te revenir, peu importe votre situation, peu importe votre problème. Et comme vous êtes en train de voir encore, c'est un calebasse qui produit dans tous les monnaies. Dans tous les monnaies, je fais ça dans tous les monnaies. Je fais également la valise magique. Je fais aussi le portefeuille magique qui produit dans toutes les monnaies. C'est-à-dire, je fais dans toutes les monnaies le portefeuille magique. Vous voyez, je n'ai pas envie de vous faire la démonstration parce que je parle de tout le temps. Comme vous voyez encore. Il y a le franc CFA ici, l'euro, dollar, franc guinéen, franc camerounais, en Dylan, un livre. Je fais ça dans tous les monnaies. Je fais ça.